Bonjour, savez-vous que vous pouvez gagner en bourse à la hausse comme à la baisse Alors bien sûr, si vous achetez des actions et que le cours des actions s'effondre, vous n'allez pas gagner. Par contre, il y a des marchés comme le forex, le marché des devises ou les indices, où vous pouvez très bien trader à la baisse et profiter donc des marchés lorsqu'ils sont baissiers. Donc au début, lorsque je m'intéressais à la bourse, j'avais difficile à comprendre ce ce, ce concept mais je l'ai compris euh, rapidement par la suite lorsque je tradais, lorsque j'ai appris à trader principalement euh, le forex qui est le marché que je préfère et à ce moment-là, peu importe que le marché monte ou que le marché descende, vous pouvez très bien gagner à la fois à la hausse ou à la baisse. Donc c'est ce qui est magnifique puisque un jour le marché peut monter, un jour il peut descendre et vous pouvez gagner de toute manière sur le marché. Vous pouvez même gagner à très court terme puisque si vous faites du scalping, et eh bien peu importe que ça monte ou que ça descende, ce qui importe c'est que vous soyez dans le sens du marché. Donc parfois vous avez le marché qui va monter durant une minute puis redescendre la minute d'après et vous pouvez gagner dans les deux sens. C'est ce qui est fantastique et c'est ce, ce que je préfère dans le marché du scalping puisque’ à n'importe quel moment de la journée, vous, vous pouvez vous positionner et gagner de l'argent euh, avec une méthode de scalping. Si ça vous intéresse d'apprendre à trader de cette manière-là, eh je vous invite à vous inscrire à une de mes formations. Vous avez ici en haut mes formations scalping plus Ishimoku, le tout pour 297 euros. Et vous aurez là des indicateurs. Je vous explique leur utilisation à court terme, à moyen terme, mais principalement à court terme parce que c'est la méthode qui vous permet de faire 90 à 100 de trades gagnants tous les jours si vous l'appliquez correctement. De cette manière-là, vous pourrez commencer à trader même avec un petit capital, même avec de l'argent virtuel avant de risquer le moindre sou et vous verrez comment cette technique de trading est fantastique, est efficace, que le marché monte, que le marché descende. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, et si vous voulez me retrouver dans une de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez prévenu dès que je publie une vidéo. À très bientôt, au revoir.